Je vous avoue que personnellement je rêverais pouvoir un jour vous proposer euh, un jeu, Assassin's Creed, que euh, j'aurais créé euh, bah, de, mon, de, de, mes, de mes propres mains tout simplement. Hello la confrérie, c'est Auré, j'espère que vous allez bien. Non vous ne rêvez pas, non c'est pas un titre putaclic, c'est la réalité et j'espère sincèrement que ce qui va suivre va vous plaire. Mais euh, pendant quelques mois on a réalisé un jeu Assassin's Creed Tout du moins c'est ce qu'on a essayé de faire et j'espère vraiment sincèrement encore une fois que ça va vous plaire Mais avant tout vous connaissez la chanson, allez jingle Bon, avant de parler du projet en lui-même, il faudrait peut-être que je place une mise en contexte parce que euh, c'est pas quelque chose qui vient de n'importe où. Concrètement, qui suis-je Parce que vous me connaissez sur les réseaux sociaux, vous me connaissez sur internet via la chaîne Assassin's Creed Experience, mais à côté je suis un petit peu un homme qui vit tous les jours, qui mange tous les jours, qui dort tous les jours comme tout le monde. Je m'appelle Aurélien Tazé, j'ai 23 ans et je viens tout juste donc de terminer ma dernière année d'études en coding et euh, gestion de projet. Faut savoir que je me suis avec le temps beaucoup plus axé sur la gestion de projet, je me suis rendu compte au cours de mes études que le code c'était pas spécialement mon truc et que finalement j'avais presque déjà un petit affinité avec la gestion de projet. Et c'est pas tout parce que la grosse majorité de mes études supérieures, je les ai réalisées en alternance, donc c'est-à-dire à la fois à l'école et en entreprise, avant donc de devenir produceur, à savoir donc chef de projet chez Artefact Studio, qui est donc derrière le célèbre jeu Le donjon de Böck, qui est sorti en 2020. À côté de ça, en fait, ça fait déjà très longtemps que je suis passionné par la conception de jeux vidéo. Ceux qui me suivent un petit peu à côté sur mes réseaux sociaux, sans forcément regarder la assez expérience, le savent. C'est vraiment quelque chose qui me qui m'habite depuis que j'ai 12 ans environ, en fait, depuis que j'ai connu Assassin's Creed 2. C'est vraiment ce jeu qui m'a donné envie de bosser dans le jeu vidéo. Pas spécialement sur un Assassin's Creed d'ailleurs, mais vraiment. Il y a eu quelque chose, il y a eu un ressenti qui m'a fait dire il faut que je bosse dans le jeu vidéo c'est ça que je veux faire de ma vie voilà donc en fait de manière générale et de façon professionnelle pas en tant que consommateur j'adore juste la conception de jeux vidéo quel que soit l'univers euh, le décor le type de jeu etc j'adore la conception de jeux vidéo et donc tout ça ça m'a conduit à pendant des années à apprendre à faire des jeux vidéo à du coup à gérer des projets de jeux vidéo notamment chez artefact euh, pour le moment c'est des projets non annoncés sur lesquels je ne peux pas parler mais voilà c'est quelque chose que je me suis habitué à faire et donc notamment aussi au cours de mes études et c'est typiquement le cas du projet dont je vous parler aujourd'hui. Concrètement, comment on a fait faut savoir que le projet a démarré il y a un peu plus d'un an, en fait en avril 2021. À l'époque, j'étais tout seul derrière mon PC et euh, j'avais voulu tenter de faire un prototype euh, de système de parcours dans Unreal Engine 4. J'avais quelque chose, une petite base, en suivant quelques tutos sur internet. Mais je me suis vite rendu compte que, bah, tout seul, j'arriverais pas à faire grand chose. J'ai beau avoir des capacités de codeur, je suis pas le meilleur codeur qui soit. Encore une fois, comme je vous le disais, mon truc c'est vraiment plus la gestion de projet. Et à côté de ça, bah, n'empêche que j'avais aucune capacité artistique pour produire un univers. Et il se trouve qu'en fait, dans mon école, on a un système de projets annuels en fait qui nous oblige à, pendant quelques mois, travailler de manière interfilière avec euh, différentes années de l'école qui vont de bac plus 1 à bac plus 5, dans lesquelles en fait on est par projet et on doit réaliser un projet de tout type. Donc c'est des projets tapés très marketing, ça peut être très informatique et il y a aussi une partie jeu vidéo. En fait, si je dois résumer, ça ressemble vraiment au système d'un vrai jeu vidéo pendant quelques mois avec quelques petites subtilités, vous allez voir dans quelques instants pourquoi. Et donc pour revenir à cette histoire de prototype que je n'arrivais plus à avancer euh, parce que bah, manque de capacité de connaissance et c'est bien normal, et ben je me décide de proposer le projet de me dire je veux réaliser un prototype de jeu Assassin's Creed sur une année avec une équipe que je vais recruter et donc pendant quelques mois je réalise des documents de game design de conception etc pour convaincre mon école de me laisser présenter ce projet et euh, l'utiliser et donc euh, le mettre en œuvre quoi. et forcément du coup pendant ces quelques mois où j'ai réalisé mes documents de design ça m'a fait gagner beaucoup de temps sur la production parce que on savait où on allait on savait ce qu'on avait à faire etc et vous allez voir que c'est pas la seule manœuvre que j'ai mis en place pour gagner du temps dans le projet en fait je vais revenir rapidement sur la subtilité euh, de l'école c'est qu'en fait je vous disais que c'était un presque un même comportement que dans un studio vidéo c'est le cas sauf qu'en fait on n'a que 10 séances dans l'année pour réaliser ce projet donc de 8 heures hein, des, des séances de 8 heures donc euh, voilà c'est très peu et à côté de ça forcément c'est de l'investissement personnel sur notre temps personnel à côté des cours comme des vrais devoirs tout simplement donc forcément vous, vous imaginez bien le truc en 10 séances de 8 heures chacune même avec une équipe de plusieurs personnes on peut pas réaliser un prototype digne de ce nom comme ça il faut bosser à côté des cours je vais rapidement faire un aparté sur quelque chose, on n'a aucune intention de vendre le projet, déjà pour des raisons assez évidentes de droit d'auteur Parce que clairement Ubisoft va nous tomber sur les fesses Et nous dire qu'on n'a pas le droit, ce qui est parfaitement normal Mais du coup ça va vous permettre aussi de contextualiser Certaines choses dans le sens où bah Oui ça reste un prototype On est des étudiants et je vais revenir un peu plus tard Voilà, ça a été fait en quelques mois euh, Dans un cadre très particulier Et donc, euh, bah voilà Du coup c'était euh, pas si évident que ça En revanche du coup ça nous a permis euh, Vu qu'on assumait pleinement le fait qu'on n'allait pas Vendre le projet, de pouvoir utiliser certaines choses Telles que des musiques euh, qui sont comme bah, copyrighté par Ubisoft. Alors maintenant que tout ceci est dit et que c'est encadré, concrètement, bah, qu'est-ce qu'on a fait en réalité Et je vais déjà commencer par le choix du remake, si je peux dire ça entre grosses guillemets, parce que c'est l'intention de base de ce fan game. C'est le second point sur lequel j'ai gagné beaucoup de temps en fait au niveau de la production, c'est qu'on est parti sur un jeu existant de chez Ubisoft. En l'occurrence, c'est ce petit Assassin's Creed Bloodlines qui est sorti sur PSP en 2009 et je vais vous expliquer pourquoi j'ai fait ce choix. En fait, dans un premier temps, du coup, ça nous permet de gagner énormément de temps, en fait, sur la phase de design, parce que sur le principe d'un remake, du coup, on garde le même système, le même environnement, etc. On garde des choses, même s'il y a des choses qui vont changer, il y a quand même une base qui est là, les niveaux vont être un peu modifiés, mais vont garder leur forme, les personnages restent les mêmes, l'univers reste le même, on gagne beaucoup de temps sur la... Préparation des documents design et également du coup sur la pré-production On zappe toute cette étape de réflexion sur la construction de l'univers, des personnages, etc. Parce que clairement avec un lore aussi riche qu'Assassin's Creed on y serait encore <rire> C'est également un choix stratégique parce que c'est quelque chose que j'ai pas forcément encore précisé depuis le début de la vidéo En fait ça fait 7 mois de boulot uniquement Donc c'était vraiment très stratégique aussi de faire ça et également bah le dernier point c'est que le choix d'un jeu PSP plutôt qu'un jeu qui est sorti euh, je sais pas on aurait pu reprendre Assassin's Creed premier du nom bah c'est également pas anodin dans le sens où bah, un jeu PSP a quand même plus de potentiel de rafraîchissement qu'un jeu PC console sorti il y a quelques années et c'était quand même une valeur sûre de se dire on reprend un jeu PSP qui est daté et qui était sur PSP, donc il y avait déjà... La console avait des limites techniques qui faisaient que les graphismes n'étaient pas incroyables à l'époque. Voilà, on avait une marge de manœuvre assez importante pour faire quelque chose de mieux, entre guillemets, parce que c'est le but d'un remake pour ce projet. Et maintenant, du coup, sur l'aspect technique réel du projet, bah concrètement, comment ça s'est passé Alors, il faut savoir qu'en fait, on était une équipe de 7 personnes, et c'est il y a eu des personnes externes mais voilà c'est pas des gens qui ont participé de manière très active et tous les jours au projet on était composé de quatre artistes on avait également deux codeuses et enfin donc un chef de projet donc du coup ma personne en l'occurrence. Autre aspect technique super important le moteur et ben bah, on a choisi de partir sur Unreal Engine 5 mais il faut savoir que du coup bah, Unreal 5 nous a permis d'utiliser les nouvelles techno qui a apporté bah, la nouvelle version du moteur euh, notamment Lumen et Nanite euh, qui nous ont été vraiment super utiles en termes d'optimisation. Tout à l'heure je vous parlais du choix stratégique de partir sur un jeu existant plutôt qu'un jeu euh, de toutes pièces. Il faut savoir que c'est quelque chose qui n'est pas anodin non plus dans le sens où il y a quand même des contraintes c'est pas tout beau tout rose. Dans un premier temps faut déjà être hyper raccord avec la direction artistique d'un Assassin's Creed parce que bah malgré tout, il y a quand même quelque chose qui est très ancré chez Ubisoft et bah tu peux pas faire du cartoon, typiquement je, je vulgarise beaucoup mais voilà, vous avez l'idée le problème c'est qu'on peut vite arriver à une frontière entre le réaliste et le un peu cartoonesque mais forcément du coup ça demande de réaliser des environnements réalistes, des personnages réalistes c'est beaucoup plus compliqué, notamment pour des étudiants et autre chose, et dernier point qui est super important, euh, pendant toute la phase de design, euh, je me suis beaucoup, beaucoup, beaucoup renseigné sur euh, bah, le parcours, le système de parcours, le système d'infiltration dans les Assassin's Creed, pour vraiment les éplucher et les comprendre. D'ailleurs, vous allez peut-être enfin le comprendre, hein, mais la vidéo du système de parcours, euh, de l'évolution du parcours dans la licence Assassin's Creed, c'est pas anodin non plus, c'est quelque chose... Euh, qui a été la conséquence de mes recherches et je me suis dit que ce serait super intéressant en fait de vous en proposer une vidéo mais voilà cette vidéo là, ce, cette vidéo analyse euh, du parcours dans la licence bah elle découle de toutes mes recherches sur, euh, sur le projet Blue en fait. Bon alors attention je vous vois venir quand même parce que je sais que pour certains la production de jeux vidéo c'est quelque chose qui est assez flou et c'est parfaitement normal mais faut bien vous rendre compte de quelque chose c'est qu'on a clairement pas tout fait dans le projet dans le sens en fait où certaines animations notamment pour le parcours qui sont très complexes et certains éléments de l'environnement sont des éléments qu'on a acheté de packs qui sont sur le marketplace d'Unreal pour gagner du temps, encore une fois, parce qu'à cette personne, vous imaginez bien que c'est pas possible de tout réaliser, pas dans les temps qu'on avait en tout cas. Bon, et là vous êtes en train de vous dire, euh, mais ok, mais du coup, pourquoi T'as des tas d'autres jeux que t'aurais pu faire, enfin, il y, y, y a quand même du potentiel malgré tout, t'aurais pu faire des choses beaucoup plus simples et te casser beaucoup moins la tête. Et je suis parfaitement d'accord avec vous. En fait, clairement, on a tout, tout, tout axé sur la montée en compétences euh, pendant cette année. Et c'est aussi pour ça qu'en fait, on... A euh, skippé certaines étapes de production Entre guillemets pour vraiment se concentrer Sur la technique à mort À côté de ça il y a quand même quelque chose d'évident C'est quand même un peu trippant de se dire je bosse sur un Assassin's Creed Même si c'est pas chez Ubi bah, C'est tout comme tu réfléchis comme chez Ubi Quand tu as des problématiques tu te dis Comment est-ce qu'ils font ça chez Ubi Donc c'est très intéressant et euh, voilà, c'était quelque chose qui me faisait triper quand même. Et enfin bah, dernier truc Le projet on le soutient devant un jury de professionnels Du jeu vidéo donc c'était super Important pour nous de pouvoir proposer Un prototype viable devant un jury De pro bon évidemment euh, comment vous dire sur cette mois de travail les problèmes on en a eu des chiés des chiers et des chiés et pardon pour ma vulgarité mais <rire> en fait ce qui est drôle c'est que en tant que chef de projet tu passes ton temps à résoudre des problèmes et euh, voilà forcément bah là j'arrive à la fin du projet c'est le relâchement total et je prends du recul par rapport aux choses mais c'est quand même des choses qu'il a fallu assumer pleinement pendant toute la durée de vie du projet la première chose c'est qu'on a perdu deux membres d'équipe du projet à la base on était neuf et malheureusement en fait ce sont juste des gens qui ont quitté l'école et là bah tu peux pas faire grand chose quoi. Tu te retrouves un petit peu mal dans le sens où tu avais prévu des choses et bah t'es obligé de réduire un petit peu ton objectif pour pouvoir quand même rentrer dans les clous quoi. Évidemment, on a perdu aussi du travail à cause de notre système de sauvegarde du projet. Donc les outils de versionning, pour ceux qui connaissent un peu plus les termes techniques, voilà, on, les outils marchaient pas très bien. On a dû changer de solution à plusieurs reprises pendant le projet. Ça a été une sacrée galère. On arrive sur un de mes problèmes favoris. Une des deux codeuses, elle avait un PC tout neuf de la rentrée d'octobre 2021 et elle était très fière de son PC, une très bonne machine, RTX 2080, machin, et euh, c'était super pour bosser sur Unreal, sauf que, bah, en fait, son PC est tombé en panne une fois, il a été réparé, il est tombé en panne deux fois <rire> en l'espace de trois semaines, donc autant dire que là, dans une production aussi serrée, on peut pas se permettre de ne pas pouvoir bosser pendant trois semaines. On va arriver sur quelque chose qui est assez fort, et alors ça, j'aurais jamais cru pouvoir le, le dire un jour, le projet a liqué il y a quelques mois. Oui, oui, il a leaké. Il a vraiment leaké quelqu'un de l'école, ou du moins une connaissance de quelqu'un de l'école. Le problème, c'est qu'on pourra jamais savoir. J'ai le nom de cette personne, donc si tu te reconnais, franchement, t'as merdé. Une personne qui a été contactée à Assassin's Creed Central, que vous connaissez certainement très bien, et qui lui a parlé du projet, qu'il y a des gens qui étaient en train de développer un jeu Assassin's Creed, que ça devait se reconnecter avec les bases de la licence. Et le truc, bah, c'est que assez Central, il a mordu à l'hameçon, et on a fait un tweet. Le truc, c'est que voilà, ça crée ça crée quand même une, une forme de panique, en fait, dans le projet. Et donc, suite à ça, Central il hésitait beaucoup Sur le sur le fait de, de retirer le leak Et il a fallu que j'aille le voir en personne Et dire écoute c'est moi le chef de projet du truc S'il te plaît enlève le leak Parce que vraiment tu vas niquer tous les de surprise Que je cherche à créer L'équipe est vachement motivée par le projet Si tu fais ça ça va nous plomber à balle Il a très bien compris Et voilà si tu vois cette vidéo centrale bah Merci d'avoir d'avoir fait ça à ce moment là Parce que je pense clairement que le projet serait parti à la cata C'est très drôle en fait Et c'est super instructif je, je le savais déjà un peu Parce que je suis pas quelqu'un qui suis très adepte des leaks Mais c'est vrai que c'est hyper douloureux quand, quand ça sort. Toi t'es là, t'as ton projet étudiant de 7 mois et tu fais absolument pas que ça se sache avant la jour du reveal, c'est-à-dire bah, aujourd'hui. Et puis bah euh, voilà, t'as quelqu'un qui se croit un peu plus malin que les autres, à vouloir peut-être rendre service, j'en sais rien, à vouloir faire monter l'assaut sur le projet, qui va vouloir lâcher le truc sur les réseaux. Et c'est là que j'ai fait le parallèle professionnel et que je me suis dit mais rendez-vous compte quand même que sur 5 à sept ans, parfois, pour certains jeux assez. Bah, il y a des équipes qui travaillent de plus de centaines de personnes, qui en parlent même pas à leurs proches de leur projet. Du jour au lendemain, en fait, ils se retrouvent avec le jeu qui est annoncé sur Internet. Je pense que ça doit être assez catastrophique, en tout cas, humainement parlant, parce que c'est, quelque chose qui est déjà très dur, sans même parler du projet en lui-même. Tu t'investis à fond pendant des années sur un projet. tu attends qu'une chose, c'est qu'il y a un reveal de la part de, de ton employeur, avec euh, toutes les grandes pompes, pendant un live Twitch, plus anciennement avec les grands écrans à l'E3. Et au final, et ben bah, non, parce que il y a une photo ou un article qui, a, qui a leaké à un moment donné. Sachez-le, les leaks, ça fait vraiment très mal. Et dernier point, c'est la correction de bugs. Il y a certains trucs qu'on n'a pas réussi à corriger et c'est bien normal, hein, avec le temps qu'on avait, c'était pas possible. Vous verrez notamment que l'animation de synchronisation... Euh, elle marche une fois sur deux donc si vous êtes chanceux ou chanceuse et que vous jouez à la démo bah vous n'hésitez pas à bien dans les commentaires si vous avez réussi à l'avoir parce que je serais très curieux de savoir qui arrive à l'avoir et la quantité de, de gens qui ont rencontré le bug ou pas en conclusion de tout ça bah du coup qu'est ce qu'on en retire et bah écoutez déjà que c'était un projet étudiant très poussé en fait par rapport au temps officiel qu'on avait donc je vous le disais de d'à peu près 10 séances de, de 8 heures chacune c'était très dur en fait je vais pas vous mentir c'est beaucoup d'investissement c'est beaucoup de fatigue c'est beaucoup de problèmes dans le projet c'est extrêmement énergique. Honnêtement je pense qu'on est tous arrivés sur les rotules à la fin du projet mais en fait à côté de ça je suis vraiment hyper fier du travail qu'on a accompli et j'espère sincèrement que ça vous plaira autre chose et eh bah c'est que faire un Assassin's Creed ça s'improvise pas je pense que c'était quelque chose d'assez évident mais je préfère leur dire quand même parce que certains se permettent des critiques sur les gameplays des derniers jeux mais se rendent pas compte de tout le travail qu'il y a derrière et qu'en fait ça vient même pas des gens qui les ont codés ou animés mais plus même avant en amont d'une façon de designer le jeu en fait c'est pas pour rien qu'il y a des centaines et des centaines de personnes qui pendant plusieurs années sur un même jeu Assassin's Creed Clairement pas Donc forcément on avait déjà conscience que ça allait être chaud Forcément on avait déjà conscience qu'on allait se confronter à ce genre de problème Mais le réaliser concrètement C'est là que tu te rends vraiment compte des choses quoi Une fois que t'es vraiment dedans et que essaies de le faire par toi même Tu te dis oh euh, ok ok je comprends un peu mieux Pourquoi à certains moments ça merde dans les jeux principaux quoi Et du coup je vous tanne depuis le début avec Parce que je sais très bien que vous allez me demander quelque chose dans les commentaires Et je sais que c'est ce que vous attendez certainement depuis le début oui, le jeu est disponible en téléchargement, il est complètement gratuit comme je vous le disais, c'est un prototype, il est disponible sur Ichio, je vais vous mettre le lien en description de la vidéo, vous pouvez aller le télécharger. Attention encore une fois, petite précision, c'est loin d'être parfait il y a plein de bugs, on le sait parfaitement. Tenez en compte au moment où vous y jouez et soyez indulgents avec ça parce que n'oubliez pas que c'est juste 7 personnes qui ont fait ce prototype. C'est jouable sur PC uniquement. C'est jouable au clavier, à la souris et également à la manette. Attention à la manette, chose importante. Certains menus qui ne fonctionnent pas, donc n'hésitez pas à rester pas loin de votre souris. Et je vous invite sincèrement à laisser un petit commentaire en fait sur la page du projet après avoir joué au prototype. Ça aide vraiment concrètement le projet parce que ça lui donne une certaine visibilité. Évidemment, bah, je suis toujours pro Preneur, mais hyper preneur de questions, de remarques sur le projet, en tenant compte évidemment que c'est un projet étudiant. N'hésitez pas à venir en commentaire et poser toutes vos questions. Ce sera vraiment avec grand plaisir que j'y répondrai. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère sincèrement que le projet vous plaira. Si c'est le cas, bah, n'hésitez pas à lâcher votre meilleur commentaire, votre meilleur pouce bleu, à faire tourner la démo à balle, parce que clairement, c'est ce qui va nous aider de ouf. Et évidemment, si vous découvrez la chaîne avec cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification parce qu'il y a des nouvelles vidéos régulièrement qui sortent sur la chaîne Sur ce je vous laisse Amusez vous bien Sur notre petite démo De Bloodline C'était Auré En direct de la Assassin's Creed Experience Prenez soin de vous Et Bye tout le monde